Le skin est sympa, le perso est moins. On va prendre Maiev. J'adore Maiev. J'adore Maiev. Ah y'a pas un dead. C'est rigolo. hein. Y a pas un dead dans ce lobby. Est votre cette ok, plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir le token T1. Ça ou ça Ça c'est des cartes qu'on va pas vraiment acheter en fait. C'est un peu compliqué avec notre, notre perso. Ça c'est bien avec Gallywix mais je pense qu'on va plutôt prendre le géomancien. Bon c'est pas dingo mais. C'était quoi le tournoi Snap Bah des des tournois communautaires. Il y en a il y en a souvent en ce moment. Presque tous les jours il y a des tournois communautaires. Oh pas mal ça. J'ai l'impression que tu as tendance à partir vaincu. Comment ça Bah C'est juste que dans, dans ce jeu, tu peux pas viser top 1 quand tu peux pas viser top 1. Si tu dois viser top 4 et que tu vises top 1, tu vas faire top 8. Oh, sympa. Que tout se passe bien ça se passe. Donc ça. Ça. Gel. Ça. Vous connaissez la musique. Hein. 6 égale 6. C'est sur le T6 qu'on doit loquer le triple, sinon on n'aura pas la taverne 26 on aura la taverne 25 Je pense qu'avec Maiev, on va chercher plutôt la 6, c'est une des forces du personnage. Après, on peut quand même jeter un petit coup d'œil au 6, mais on a du gangropter, on a quelques mechas, on a les uranes qui sont cool, les naga peuvent être intéressantes, après il y a tout ce qui est Théotard, fort mobile, Orgozoa. Donc euh, voilà, ça c'est important. De... Quand vous faites une, une game compliquée, vous avez... à un moment, il y a des tours qui sont un peu plus compliqués que d'autres, avec des spots particuliers. J'ai raté. Euh... <rire> The Dreamer, il a trop rêvé, je crois. Et euh... si vous visez top 1 à ce moment-là, ça veut dire que vous allez à un moment faire un up qui ne faut pas, et donc vous allez faire 8. Donc, euh... quand je fais une... C'est chier, hein Comment oh on fait Y'a pas un play où on up là <rire> Non je crois que ça existe pas. Merde. Zut, pardon. Tant pis, hein Écoutez, tant pis, hein, franchement hein. Up HP, non ça existe pas, parce que sur le tour derrière, sur le tour d'après, je suis bloqué. Ah tant pis, je fais ça, écoutez. Hein. Pas la fin du monde, mais. C'est juste qu'on va chercher l'A5, mais bon. Je pense que c'est pas horrible. Bon, j'avoue que... Oh, c'est le fait d'avoir trop de chance, presque. <rire> c'est vrai, hein. Bob, il veut être généreux ici. En fait, il ne l'est pas du tout. Mais il pense l'être. En me donnant autant de trip. Mais en fait, ça sert à rien. Ah, c'est pas grave. j'irai chercher l'A5. Et au pire, j'aurais une belle tempo. Hein? Ou alors, tu gardes tout en main. Ouais, non, si tu peux pas avec Maya Parce que je serais trop bas en PV. Je peux pas sacrifier un combat aussi important. Euh, ok. Je pense qu'on va prendre le rôle. Essayer de, de bloquer le triple micro. Bon ça, hein. Ça, ça, on va booster les micros. Ça me paraît pas trop mal. Euh, salut Bob's League, demain c'est 20h. Oh ouais, je sais, je sais. Oh ouais, je sais, bien sûr. I know, I know. Mais c'est... Demi... Vendredi, samedi, final dimanche. Parce que je crois que sur le site, c'est marqué euh, le 18 ou un truc comme ça. Je crois que j'ai vu final le 18. Peut-être c'était une erreur. Après, on aurait pu, genre, garder. Euh, on aurait pu garder. Euh, garder dans la ligne une 3-1. Et, euh, et en fait, je virais la une, une créature 3-1. Pour tripler avec l'autre. Et en fait, en avoir 4 et à un moment, on virait une. Mais le problème, c'est que virer une 4-2, enfin une 5-3, c'est horrible. Hein. C'est interdit de faire ça. Bon, euh... plutôt ça ou ça bah Ça, c'est un rôle et en même temps, c'est un triple potentiel. Je crois que ça me va. Après, on a double, double. Et ça, on peut, on peut juste le geler, non Non, on n'aura pas les pièces. Non, on sera un peu en pièces. Bah, pff, en vrai, non, c'est bon, non Ah non, mais lui, il arrive dans deux tours. Non, je pense qu'on va juste prendre la 1-4, comme ça. Exact, c'est marqué 18 septembre. My bad, c'est bien le 12 février. Ouais, non, c'est bien ça. <rire> Sinon, ça fait loin quand même, la finale. C'est bien, Battlegrounds n'existera plus à ce moment-là. Là, un peut donner de triple et double éventuel. Ouais, mais elle arrive trop tard. Elle arrive trop tard. J'aurais peut-être déjà triplé d'ici là. Ça arrive dans trois tours, ça. Hein. C'est une... Trois tours, aussi bien, je serais à 10 PV. Hein. Donc, euh, je pense autant prendre le rôle. Hein. C'est toujours mieux. Enfin, le, le roll avec le double. C'est deux pièces. Bon, est-ce qu'on peut gagner, là ah, C'est pas mal, ce hit. Non, je crois pas. Euh, Quoique. À droite, non Ah, zut. Bon, de toute façon, on perd forcément des combats avec euh, ce personnage. Bon, on est à 35. 35 sur tour 6. C'est pas choquant. 33, pardon. Ouais. J'ai vu plus beau que... Ouais, on peut pas garder en main, c'est interdit. Excellent, excellent. envie de mourir. <rire> Encore, c'est horrible avec ça. Urzul... Euh... Très faible. On va prendre Tortolan, je crois. On le joue juste, non Tu viens à Lyon, au fait Non, je ne serais pas disponible. Ah non, non. Il y a ça qui arrive au prochain tour. Je vais sûrement perdre le combat. Si je gagne, je suis content. Le garde. C'est une 4-7, c'est gros, une 4-7. Ah, C'est hein. une chance chaud l'emporter Bah je sais pas faut vraiment qu'il soit d'une faiblesse abyssale ça a pas l'air d'être le cas bah, ça tape plutôt bien pour nous pour le moment Pour le moment ah, ça se met pas mal les hits quand même oh, bien Ok, ok. Bon, on démarre la game. On est à 27. On démarre t'as 25 Là, on va up. Qu'on a les pièces. Ah, c'est ouais. bien ça. -ce Merc. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Ok, cool. Cool, Raoul. Allez, ça part de là. Hein. C'est le tour où on est censé faire notre triple. Donc, ça me va. Ça dépend ce qu'on trouve après. Hein. Théotard, c'est pas mal. Avec ça, avec ça. Ancêtre. Pas mal, ancêtre aussi, avec les deux. Les deux sont très sexy, hein. crois que je préfère ancêtre. Mais... Je vous souhaite un bon combat. que je préfère ancêtre. J'ai l'impression que ça c'est mieux que Théotard. En termes de puissance brute, j'ai l'impression que c'est mieux. Après, je suis à 26, c'est-à-dire que ce combat, je dois quand même le passer. Non, Sinon, ça va être... Oh putain, ça s'est mal mis là. Oh pétard. Bah, ça va. Hop, hop, hop, hop, fois 2, là. Attention, attention, hein. Qu'est-ce qui se passe là oh, Mon dieu, j'ai 0,0,0,0,1% de chance de perdre ce combat. Waouh, ça va être chaud à 19, hein. Ancêtre, il faut du temps, quoi. La carte est forte, mais ça c'est pas mal. Et non, hein, on va rester sur cet ancêtre. Le le ah, bien ça. d'or de gagner. Vous êtes toujours dans la course. Bon, bah, faut serrer les fesses et tout ce qui ressemble à des fesses. Hein. <rire> Merci, loulou, le déglingo. Merci. Merci pour le soutien, c'est gentil. Pif paf pouf. C'est Sylvain Mirouf. Merci pour ton soutien. Ah, c'est bon. bon. On a un mecha. On a, un, on a des uranes. On a un LM. On a une agame. Je pense que ça sert à un de up. On a déjà toutes nos cartes en 6. On va vraiment pas prendre de risque. On va dépenser un maximum de mana dans la taverne. On va bien virer lui. Prendre ce taunt, mais. Tout ce qui fait des pièces, c'est intéressant. Même ça, dans l'absolu, mais. Même ça, hein. Même ça, en vrai. Hein. Y a pas de petites économies, hein. Y a pas de petits boosts, plutôt. Il ouais, faut trouver un taunt au prochain tour. Il faudra trouver un taunt au prochain tour pour protéger un peu les trois premières cartes, l'enchaînement des trois, des trois premiers combats qui important. Ça c'est important ce que j'ai fait là, vous voyez, j'ai pas monté 6 parce que j'avais déjà mes cartes. En gros c'est la théorie de la Nomi, la jurisprudence Nomi si je peux dire. C'est à dire que quand on a déjà Nomi, c'est très très très rare d'aller dans la 5 parce qu'on a déjà notre taverne 4. Alors c'est différent quand on joue Bran Murloc parce qu'en taverne 5 on a autre chose que Bran. Il y a du bagargo, il y a des choses comme ça. Mais quand vous avez Nomi, bah, vous restez 4. Là c'est pareil, un peu je suis taverne 5. Je pourrais me dire ouais mais je peux récupérer un autre, euh, un autre ancêtre, des Charlga, des choses comme ça, non c'est trop risqué et là, il faut vraiment rester dans la 5. En général, essayez de penser à Nomi dans ce cas-là. Dites-vous, bon, est-ce que j'ai déjà mes cartes pour ma compo et, euh, et si oui, euh, voilà. Cette compo avec Galewix, elle est incroyable. <rire> voilà, c'est déjà cool, je fais des petites piècettes. sacré armée que vous formez là. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Celui-ci plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. plus, ça se met trop bien parce que j'ai pile poil 4. Pile poil 4 Uran. Donc c'est vachement cool. 1, 2, 3, 4 Et en même temps Et là j'ai le Trouvel Taunt Donc c'est bien Ouais j'aime bien là hein. J'aime bien ma compo hein. On est tour 10 Franchement on a de l'avance en tour 10 hein. On a du scaling je... Je... je me dis Je pourrais up peut-être maintenant Parce que je suis vrai Je pense que j'ai vraiment de l'avance hein. Honnêtement ma compo C'est une tour 11 Voire tour 11 et demi Donc je me dis que je peux peut-être up Mais d'un autre côté Franchement qu'est-ce que je joue Même les Charlgan ne m'intéressent pas donc j'ai l'impression qu'il faut juste que je continue à générer des pièces, à enfin générer des pièces, à acheter revente, à acheter revente, essayer de faire des pièces dans le tour. Et puis euh, je pense que je peux... Ah zut. Bon après je, je, mon board est homogène hein. c'est la beauté de la maïe, hein. franchement tour 10, enfin tour 8 même j'avais double ancêtre. Il n'y a que Mayev qui a Omu qui peut faire ça peut-être. Et il n'y a pas beaucoup de persos. Varden de temps en temps dans des dans des games vraiment RNG, mais là non, on a pas spécialement chaté en soi. C'est agorosa, man. Je me demande s'il ne faut pas mettre First, une merde. Il est à 26, il peut avoir des mounted, des choses comme ça. Je pense que je vais mettre mon petit Chevalier First quand même. Comme ça. Voilà, les Roytons. Quoique les Roytons, ouais, si les Roytons on tape. Merci Jack Nappies pour le Prime. Merci à toi. C'est bien de tripler l'ancêtre. Bah, C'est toujours mieux, parce que là, ça prend quand même de place pour des cartes qui n'ont pas fins, qui Qui n'ont pas de bouclier divin sont pas si énormes que ça donc ouais c'est mieux de le tripler mais en même temps ça demande un investissement qui est quand même assez lourd de up. Sachant que j'ai vraiment un joli scaling en faisant rien donc euh, je sais pas peut-être c'est un peu trompette sachant que je suis à 19 mais si je le fais c'est que je considère que c'est le bon play. Ennuie le mes carreaux trop risqué dans l'absolu. Euh... Non je pense que c'est pas mal mais dans ce cas là il faut avoir un tonne de plus. Typiquement, teneter en même temps un ancêtre et le mecaro pour éviter de se faire buter par une de Fury des Vents ou alors un Leroy first. Ah dommage là de s'écraser direct. L'avantage voilà, c'est qu'on a beaucoup de dégâts. Hein. Lui il était énorme aussi, hein. Lui franchement il était énorme. Hein. Il a mis 15, il a mis 24. Il était en mode... Je fais top, hein. Bah non mec tu fais même pas top ça, Tu fais même pas top 4 vous imaginez C'est ça aussi qui est bien dans cette stratégie c'est que on tue des adversaires très forts tout de suite et on accélère la game Et je pense c'est important là Moi je veux que la game elle s'accélère Je veux gagner vite Ah ça mange pas de pain vous allez me dire <rire> Pour un tour euh... C'est plus comme ça Quoique, salut Mozart TV comment ça va Hello hello Peut-être plus, je sais pas trop Ça first quand même Bon, on est tour 12, on a un beau board, de la résilience, on a de la protection, on a des grosses créas, lui il fait très peur aussi, remarquez, lui il fait très peur aussi. Là par contre on peut peut-être reposer au prochain tour juste parce que vous voyez depuis tout à l'heure à chaque fois on a une septième créa qui est juste acte de présence. Donc peut-être qu'on a besoin d'avoir une septième créa qui a un réel impact Je pense à Mounted Accessoirement il y a Leroy dans la 5 mais en étant 6 on a des chances d'avoir Mounted Donc peut-être que ça, c'est ce qui manque un peu Ouais bon il est trop gros lui hein. Ah dommage l'inverse aurait été rigolo euh, Quoi qu'il est trop gros euh... Ouais si il est trop gros Ah zut Bon il nous tue pas je pense Ah si Merde on a Merde on a même pas tué le... Ah non c'est bon il y a 11 Et c'est bon on est large Bon on va faire top 2 je pense pas qu'on puisse le battre lui Combinez en trop Alors, ah, on joue tout de suite contre lui Bon on sait ce on... au moins on sait ce qu'on veut hein il nous faut le royal mounted. Bon c'est fini Héroïne altruiste pouvait être exist existante. Ah... Le problème, c'est que le placement, là, c'est pas évident. Euh, la 139-139, c'est une plaie. <rire> Peut-être faire ça. Tout ça, une tout ça. On peut la taper, là. Hein. 53 plus 79. Ça va manquer un poids, là. Hein. Je pense c'est ça. Je pense c'est ça le move dans cet ordre-là. Ah, on est trop derrière, il y a trop de stats en face. Ah zut. Oh, y a... Je pense qu'on avait nos chances. Moi je joue sans le tracker mais je pense qu'on avait nos chances. C'était chaud, il hein. fallait vraiment... Euh, mais je pense qu'on doit avoir 5%, quelque chose comme ça. Je pense que Jésus, il peut gagner là. Ouais, ah, il y avait trop, trop de stats. Euh, avec un Leroy, il y a peut-être moyen, hein. franchement, si on passe, parce qu'on a écrasé beaucoup de stats dans... Ouais, il nous manquait un Leroy ou, un, ou une, une Mounted. Il nous manquait un Leroy ou une Mounted, et sinon, c'était bon. Mais on a fait une belle game, hein.